Chaque jour, la catastrophe s'amplifie. Le jeu politique des alternatives est arrivé à son terme. L'Europe a totalement fermé ses frontières. Les gouvernements ne tiennent plus que par leur police. Les grands médias sont à court d'arguments. Ce scénario-là n'est pas dans un rapport du GIEC. dans un rapport du GIEC que la police sera plus violente à mesure que la température monte. On ne lira pas dans un rapport du GIEC que l'Europe sera plus fasciste à mesure que les glaciers fondent. dans un rapport du GIEC que le capitalisme sera plus autoritaire et destructif à mesure que la sécheresse augmente. On ne lira pas dans un rapport du GIEC que l'exploitation sera plus violente à mesure que les sols meurent. pas dans un rapport du GIEC que les derniers restes des services publics seront sacrifiés dans la pompe à finances, à mesure que les ouragans, tornades et tempêtes se multiplient. Il n'y a plus rien à exiger de ceux qui gouvernent, plus rien. Ils accélèrent, ils déhastent. Les dommages sont énormes. Ils ont besoin de la police. La police devenue massivement fasciste, massivement armée, impose ses conditions. s'amplifie. Personne ne veut d'un monde dévasté et fasciste et pourtant ce monde prend forme là, maintenant. de la planète. La répression est à l'échelle de la planète. Le fascisme est à l'échelle de la planète. La ne vaut pas la peine d'être vécu dans un monde comme celui-ci sans y mener bataille. Les gouvernements sont aux abois oubliés dans leur forteresse. La police est certes équipée et certes violente, mais elle ne pourra pas, face au nombre et à l'intensité, tenir bien longtemps ses positions. Les médias indépendants fleurissent, la presse d'État et la presse d'argent s'enfoncent chaque jour dans le néant. Les âdes se multiplient. Les mensonges du pouvoir sont chaque jour plus énormes, plus grossiers, sans filet. Il n'y a plus d'adhésion. Aucune solution n'est à espérer attendre des solutions.